Je suis Marilyn Blanc et j'ai des sapins blancs à Valière. Donc on a une sapinerie qu'on fait depuis une quarantaine d'années. C'est mon grand-père qui avait commencé à l'époque. Et on fait des épicéas et des normanes. On vend sur place dans le champ, vous pouvez venir choisir votre sapin sur pied. Et on a la particularité d'avoir des moutons qui désherbent naturellement nos parcelles pour éviter de mettre des produits phyto. Notre but, c'est que les gens puissent passer un bon moment, qu'ils aient une expérience en famille, qu'ils puissent être un après-midi complet avec les animaux, la nature et puis passer du bon temps. On est dans un champ de sapins. Ils ont 11 ans depuis le plan, mais depuis la graine, ils ont 13 ans. Donc on fait partie d'un label qualité, Savoie Mont Blanc. Donc ça, ça signifie d'avoir des sapins déjà surtout de chez nous. C'est nous qui les cultivons. C'est du très beau Norman. C'est un champ où on a du beau sapin. On les taille, les sapins aussi. On leur donne une forme on laisse un côté naturel. Quand ça dépasse un petit peu trop, donc on donne un petit coup ici et surtout qu'il y ait toujours une belle couronne et une flèche droite. Un petit troupeau de moutons, de sept aniels et une vieille brebis. On met toujours une vieille brebis pour, pour, pour apprendre aux jeunes et, et, et sachant que le que le désherbage se fait par mimétisme. Si l'adulte ne mange pas de sapin, c'est eux qui ne mangent pas de sapin. C'est très important de les mettre au départ dans les sapins. On peut les mettre même dans les petits, même dans les sapins qui ont en bourgeon. Donc le bourgeon est très tendre, donc c'est toujours... Euh, ils essayent peut-être une fois de, de, de manger un bourgeon, mais ça ne leur, ça ne leur plaît pas, donc ils préfèrent l'herbe et voilà. Je suis David Blanc, co-gérant de la société Sapin Blanc, qui se situe à Valière. Avec ma soeur, nous avons repris l'entreprise enfin, de, de nos parents. Donc, nous sommes nous producteurs et euh, vendeurs de sapins de Noël. On a repris donc il y a deux ans. Mes parents nous aident encore sur euh, l'exploitation. Ma sœur s'occupe plus du côté administratif euh, et euh, communication. Et moi, je suis plus sur la partie technique, donc euh, dans les champs. On se trouve actuellement dans un champ qui est en fait un lieu de vente euh, lors des euh, lors du mois de décembre, pour le mois de décembre, pour, pour Noël. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a pas mal de monde qui se balade dans la sapinière pour choisir son sapin. Comme ça, il est coupé sur place et euh, emballé, mis en bûche et les gens partent avec. Ils ont une garantie de la fraîcheur du, du sapin. Euh, on a plusieurs parcelles parce que cette parcelle représente 2 hectares. On a à peu près 12-13 hectares en tout. On a une autre parcelle de 2 hectares, un petit peu plus loin, ça s'appelle Martinet. C'est une plantation qui est un peu plus âgée, elle a été plantée il y a une bonne dizaine d'années, donc les sapins sont beaucoup plus grands. C'est une plantation qui a été éclaircie et dans laquelle il reste encore des sapins, mais beaucoup plus grands qu'ici. D'ailleurs, on les coupe là-bas pour les ramener ici pour les tailles qui sont très grandes et qu'on ne trouve pas sur cette parcelle-là. On a également une autre parcelle de 2 hectares aussi de l'autre côté du village, où là, on a plusieurs années de plantations différentes. On a des sapins qui ont 8 ans, il y en a qui ont 6 ans, il y en a qui ont 4 ans. Donc pareil, on commence à éclaircir les plantations qui ont 4 ans de plantation. On est aussi présent sur le marché de Noël d'Annecy. On a eu la chance de... De, de collaborer avec eux. En fait ils ont fait appel à nous pour décorer leur, ce qu'on appelait à l'époque la montagnette, mais leur machette de Noël qui se situe dans plusieurs points de, de la ville d'Annecy et des alentours. Et donc on leur a fourni à peu près 150 sapins de 3 mètres et puis 200 guirlandes de 2 mètres dont ils se sont servis pour décorer en fait leur petit chalet.